Hello Aujourd'hui je vais faire un maquillage avec la palette Norvina mini numéro 1. Et donc la palette ressemble à ça. Donc il y a beaucoup de fards mat, on a 6 fards mat, et ensuite on a euh, bah, un fard, celui-ci c'est carrément des paillettes il me semble, celui-ci je sais plus trop si c'est des paillettes ou un fard très irisé, et celui-là, on verra peut-être pas très bien à la caméra, mais c'est un phare irisé très joli. Donc je vous fais des swatchs tout de suite évidemment. Voilà les swatchs. Alors donc comme vous voyez ici il y a les six tinteman et ici, donc là c'est vraiment ce bleu là, c'est vraiment un phare irisé. Donc avec une base un peu sombre. Et des paillettes bleues peut-être un peu violettes aussi. Je trouve qu'il ressemble pas mal à, au phare central de la palette Caleidos que j'ai essayé il n'y a pas très longtemps. Ensuite ce phare-là, effectivement, c'est des paillettes, paillettes. Donc avec des reflets rose, doré, vert, euh, orangé. Et ce phare-là qui prend pas très bien à la caméra, j'ai l'impression, mais qui est magnifique. Voilà, donc c'est. Un fard très très pâle, mais avec des reflets rose, orangé, doré. Comme toujours avec euh, les fards euh, Anastasia Beverly Hills, c'est donc euh, Norvina aussi. C'est des fards très très pigmentés. Il va falloir faire attention, mais je vais quand mmh. même faire le teint d'abord, je pense, parce que j'ai envie de retester ce fond de teint de Rare Beauty que j'ai utilisé qu'une fois pour l'instant. Euh, puisque bah, comme je vous avais dit après j'ai eu des petits soucis avec euh, ma peau donc je me suis pas maquillée en fait euh, depuis euh, la dernière vidéo. Je commence avec euh, la base de chez NYX euh, Plum Fried Back. Et je secoue bien le fond de teint puisqu'il est très fluide. Vous voyez il y a une petite bille, vous vais l'entendre. Et cette fois-ci je vais l'appliquer avec une éponge puisque la dernière fois j'avais appliqué avec un pinceau donc euh, je vais tester, je vais changer. Une éponge que j'ai bien sûr humidifiée. Bon je vais poser directement J'aime bien. Il est léger il n'est pas hyper couvrant mais de toute façon moi c'est pas vraiment mon, mon truc les fonds de teint hyper couvrant. Donc euh, bah c'est pas mal. Moi c'est plus oui pour euh, unifier le teint et là je trouve que on est Assez bien donc passons à la correction de couleur sur mes cernes je vais peut-être faire un peu de correction sur ce bouton rouge aussi avec le côté vert donc je prends le côté pointu de mon éponge voilà et j'ai camouflé en partie les endroits qui sont le plus bleutés sur mes cernes à moi donc c'est notamment cette partie là un petit peu là et je l'avais peut-être pas dit la dernière fois mais en tout cas il n'y a pas de problème de mélange entre le fond de teint et euh, la correction de couleur on va voir avec l'anti mais il me semble pas non plus euh, bon je remonte pas le fond de teint jusque sous les yeux pour pas faire trop de couches de matière le fond de teint, je l'arrête à peu près là. Parce qu'après, je sais que je vais faire ma correction de couleur et mon anti-cerne. Donc, j'ai pas besoin de mettre du fond de teint jusque sous les yeux. Et j'ai dit que j'allais prendre le côté vert pour camoufler tout ce qui est euh, rougeur. Et donc là, j'ai un petit bouton que je vais essayer de camoufler. Bon, ça atténue un petit peu. Après, c'est pas magique, hein, évidemment. Mais ça atténue... La rougeur, et je pense que je viendrai mettre un petit peu d'anti-cerne de, aussi dessus. Et comme anti-cerne, je vais utiliser le Pretty Fresh de chez Colourpop, toujours dans la teinte euh, 45W. Mais je ne vous ai pas dit, mais le fond de teint, je l'ai en teinte 180W, mais toutes les infos sont... Euh, dans la description de la vidéo, de tous les produits que j'utilise, les teintes, euh, les marques, etc. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez retrouver un, un produit ou quoi que ce soit. Je liste tout dans la, dans la description. Ça ira, je vais en mettre juste un tout petit peu ici, sur le petit bouton. Et voilà il a quand même bien diminué. Il est plus aussi rouge qu'avant, il se voit quasiment plus. Donc je pense que j'ai pas envie de poudrer mon teint, ni mon dessous des yeux, vu qu'il est très déshydraté, j'ai peur que ça fasse encore pire. Donc pour l'instant, euh, je ne vais pas poudrer, je vais passer au maquillage des yeux. Et on finira le teint plus tard, et je verrai si je veux poudrer ou pas, et à quel endroit. Donc du coup, on va commencer... Le maquillage avec la mini Norvina numéro 1. En plus, j'ai dit des bêtises, c'est pas du tout la numéro 1, c'est la numéro 3, c'est bien ce qui me semblait. J'ai pas montré l'arrière de la palette au début, j'aurais dû, mais bon, bah, c'est pas grave. Je comptais vous faire de toute façon une petite série avec euh, bah, les 3 mini palettes Norvina qui existent. Et donc au lieu de faire euh, 1, 2, 3, on va faire euh, 3, 2, 1. C'est pas grave, ça marche aussi. Euh, donc du coup, ça c'est la numéro 3. Et avant de commencer, toujours, la base à paupières de chez Urban Decay, la Primer Potion. Alors pour commencer, je vais venir poser un fard beige sous mon arcade sourcilière, parce que je ne sais pas encore exactement ce que je veux faire comme forme, mais comme c'est des fards ultra pigmentés, je veux être sûre de pouvoir bien les dégrader, donc pour ça je vais prendre le beige qui est dans cette petite palette de chez ELF qui s'appelle I Love Latte. Donc je prends cette couleur là avec un pinceau plat et je viens le déposer juste sous mon arcade sourcilière pour que ça fasse une base déjà poudrée et comme ça ce sera plus simple de venir dégrader les phares que je poserai ensuite. Ce que je vais faire avec la palette. Mon idée, ça va être de mettre ce phare rouge là en coin externe. Euh, Celui-ci pour le dégrader un petit peu vers euh, le milieu. De mettre le phare bleu clair ici en coin interne. Enfin sur la partie interne de la paupière mobile. Dans le creux paupière de mettre... Euh, ce rose là, donc peut-être essayer de faire un espèce de cut crease en fait avec le bleu là et ce rose pour dégrader bah, les deux rouges et rouge orangé, éventuellement celui-ci si j'ai besoin d'un peu plus euh, d'intensité dans le coin externe et peut-être le vert en ras cils inférieur, je verrai. J'essaye d'utiliser un max de couleurs de la palette, hein. donc euh, voilà. Donc peut-être le vert en en red seal inférieur euh, celui ci c'est sûr qu'il ira en en coin interne vraiment pour euh, illuminer et après je verrai si je rajoute des paillettes euh, ou pas alors je prends un pinceau euh, qui est un peu plat mais quand même assez euh, souple donc euh, bon évidemment j'ai passé presque une semaine sans me maquiller mais je n'ai quand même pas lavé euh, mes pinceaux donc euh, là j'ai de moins en moins de choix dans mes pinceaux donc là je vais y aller et doucement parce que les fards sont très pigmentés j'ai à peine tapoté j'en ai presque pas pris sur mon pinceau et c'est déjà extrêmement coloré mais ce qui est bien c'est que ça se dégrade aussi très très bien donc je me fais pas trop de soucis là dessus Ouais, donc je monte ju ouais, jusqu'au jusqu creux paupière, pas plus haut, puis je viendrai dégrader avec le rose juste après. Donc je prends un pinceau estompeur très très souple, euh, sans matière, et je vais venir déjà commencer à estomper juste au-dessus Et ensuite, avec ce même pinceau, cette fois, je viens prendre le rose ici et on va venir le poser dans le creux, donc sur la partie euh, haute euh, du creux. Je vais le remonter encore un tout petit peu parce que vous voyez quand je regarde droit devant moi, on bah voit on voit pas trop le, <rire> on voit pas trop, trop le rose. Je voudrais qu'il se voit quand même un tout petit peu plus. Donc c'est là que le beige va servir parce qu'il va m'aider directement à estomper le rose. En tout cas le rouge et le rose se sont parfaitement mélanger ensemble après pour continuer je vais prendre donc l'autre côté du pinceau que j'ai utilisé pour le premier rouge et je vais prendre ce ce rouge qui est un peu plus euh, orangé et que je vais placer juste à côté du premier rouge et je vais pas en mettre trop trop je vais à peu près jusqu'à la moitié de ma paupière mobile, peut-être pas tout à fait. Et puis je reprends mon pinceau estompeur avec le rose, j'ai pas rajouté de matière, mais juste pour bah, venir tout de suite travailler la transition avec cette nouvelle couleur que j'ai mise. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, celui-là, pour venir poser le bleu. Donc, euh, bah, comme d'hab et comme je suis une flemmarde, euh, je ne vais pas venir nettoyer. De toute façon, je n'ai pas dépassé sur ma paupière euh, mobile. J'ai pas eu de chute. Donc, euh, flemme de retracer la forme d'un code Chris avec de la base à paupières parce il bah, y a déjà de la base euh... Donc je prends le bleu qui est la teinte centrale et je vais venir le poser sur toute la partie restante de la paupière mobile. Et ben je trouve que ça rend pas mal du tout. Là je fais juste un petit peu une transition pour l'instant je pose juste un peu de, de bleu sur euh, la couleur que j'avais mise là et puis je viendrai ensuite avec un pinceau euh, estompeur mais j'aime beaucoup l'effet que ça fait alors il est pas aussi opaque que ce que j'aurais aimé mais pour une couleur un peu pastel comme ça ça reste extrêmement bien euh, pigmenté quand même. Et puis là, bah, vous voyez, j'ai rajouté une couche et c'est déjà beaucoup plus opaque. Pas mal du tout. Je vais venir prendre un petit pinceau estompeur sans matière pour juste venir estomper là ici à la transition entre les deux. Que ça ne soit pas trop trop net. Je pense que je vais venir mettre une petite touche de, du rouge le plus foncé qui est là vraiment juste euh, dans l'angle externe avec un petit pinceau. Voilà, Juste pour donner un tout petit peu plus d'intensité. Donc je prends mon pinceau estompeur rose, bon je l'essuie un peu mais il n'y a plus de il n'y a plus vraiment de matière dessus et j'estompe un tout petit peu histoire que ce ne soit pas trop dur comme, euh, comme transition voilà alors, je suis en train de réfléchir, est-ce que je veux mettre du vert en red inférieur Parce que soit je mets le vert, soit je mets euh, le rose, je pense. Non, je pense, j'ai pas envie de rajouter du vert. Donc, je vais partir sur un pinceau biseauté, comme ça, et je vais prendre le rose... Donc celui que j'ai mis dans le creux paupière là et je vais le mettre au ras des cils. Voilà ce que ça donne. Et donc dans le coin interne pour illuminer, je vais venir prendre cette teinte là en dessous donc je prends un tout petit pinceau comme ça pour être bien précise et je viens déposer ça en remontant un tout petit peu le long du bleu aussi et alors est ce que j'ai envie de mettre des paillettes au dessus bah je suis pas très sûre en fait je fais pas très souvent des looks totalement mat et là j'aime bien donc, euh, je pense qu'on va rester comme ça pour l'instant. Je vais finir le teint. Donc, je vais mettre euh, du bronzer. Je vais mettre mon bronzer de chez Beauty Bay dans la teinte Donut. Avec un gros pinceau euh, biseauté. Et je vais juste euh, essayer de dessiner un peu euh, ma pommette. Là, au-dessus de... Au de mes tempes. Vous voyez, la différence, ça, ça, pour le coup, ça creuse un petit peu. Et sur le haut du front. Et sous le menton, pour essayer de cacher un petit peu le double menton. Et comme blush, je savais, j'en n'en ai pas encore pris parce que bah, j'attendais de voir ce que je faisais sur les yeux. Je pense que je vais prendre... Euh mon super choc blush je l'utilise pas souvent j'arrive alors le blush dont je vous parlais c'est le super choc de chez color pop en teinte sans grape donc c'est un rose un peu dans les tons euh, berry voilà bon s'il peut se construire hein, il peut être beaucoup plus foncé donc je pense que là ça va très bien aller puis c'est cette super texture qui est euh, moitié crème moitié poudre c'est c'est très rigolo moi j'aime bien moi je vais peut-être testé à l'éponge je prends un bout euh, et je vais voir euh, je vais tapoter un peu ah ça marche pas mal euh, à l'éponge comme ça parce que avec un pinceau c'est assez difficile à prélever comme c'est une texture qui est un peu fondante mais il faut pas non plus trop appuyer etc au pinceau c'est pas très facile en général je le fais au doigt mais c'est vrai qu'à l'éponge légèrement humide ça marche bien aussi comme highlighter. Je vais utiliser, je pense, un mix de plusieurs. Donc, bien sûr, j'ai ma super palette euh, alchimiste. Bon, il y a un chat qui fait n'importe quoi euh, que vous allez entendre, mais bon, c'est pas grave. Euh, la palette alchimiste de KVD, avec ses jolis highlighters. Donc, il y a du rose et du violet. Hop, regardez ça. Donc là, on a le bleu. Le violet et le rose. Ouais, je vais prendre un petit peu du rose avec un petit pinceau euh, très très euh, souple comme ça. Et je viendrai mettre après un petit peu de mon highlighter euh, Too Faced. Parce que le blush était déjà un petit peu lumineux. Donc là, c'est un petit peu pas tant un petit peu que ça. J'adore cette palette. Et ensuite, donc, ma palette Too Faced Born This Way. Je vais mettre un tout petit peu de glow. Donc c'est celui-ci. Avec un autre pinceau un peu plus gros, mais toujours euh, fluffy pour euh, bien le diffuser. Histoire d'estomper peut-être un tout petit peu le rose. Mais de laisser de la lumière. Celui-là, je vais en mettre un tout petit peu sous l'arcade. Aussi. Et sur l'arrêt du nez. Et le bout du nez. Et je vais quand même poudrer un tout petit peu euh, ma zone T. Avec euh, la poudre Soft Focus de cette palette. Donc avec un pinceau poudre. Un gros pinceau euh, bien souple. Donc je vais poudrer un peu le centre de mon front et ici juste le bord des joues, là où j'ai pas mis de bronzer, de blush, là où j'ai rien mis d'autre que le fond de teint, juste pour matifier un tout petit peu et un peu sur mon menton aussi. Alors un petit coup de spray fixateur, le Oil Lighter de Urban Decay en version ultra mat. Ensuite je vais mettre du crayon en muqueuse, donc en haut je vais mettre euh, le noir de chez Colourpop et en bas le rose qui s'appelle Insomniac. Je vais aussi mettre du mascara, donc je vais recourber mes cils et mettre le mascara perversion de chez Urban Decay. Et je reviens tout de suite pour faire euh, les lèvres ensemble. Et voilà le résultat. Je trouve que pour une fois mes cils sont peut-être pas encore trop euh, retombés. J'ai réussi à bien les recourber. Donc on les voit un petit peu dépasser euh, de mes yeux. Ce que j'ai envie de faire sur les lèvres c'est d'utiliser un de mes nouveaux rouges à lèvres de chez Kaleidos. Donc j'ai pris celui en teinte euh, Wide Apple parce que si je me souviens bien c'est un rouge... Qui tire un peu sur euh, le rose. Donc, du coup, bah, parfait pour aller avec euh, le look d'aujourd'hui. Donc, je vais commencer par appliquer le primer pour les lèvres de chez Colourpop parce que bah, j'ai toujours euh, les lèvres un petit peu gercées, etc. Et donc, en fait, bah, c'est pas, pas vraiment un baume, mais ça permet de faire une petite base. Comme ça, quand je viens poser le rouge à lèvres, euh, ça fait moins euh, du caca. Enfin, j'espère. Alors, comme crayon à lèvres, je vais utiliser un de chez Colourpop, en teinte Fetch, qui est un rose qui ira bien euh, avec le rouge à lèvres. On va voir. Je laisse vite fait, juste comme ça. Et on va mettre ce super rouge à lèvres. Voilà, il est magnifique, super agréable à poser. Pour une fois, j'ai l'impression que je ne me suis pas complètement euh, loupée sur l'application du mascara. Est-ce que j'ai réussi du premier coup et c'est exactement la couleur que je voulais. Ben, je suis très contente de comment ce maquillage a tourné. Donc, Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez euh, pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça m'encourage à, à continuer de voir que ça plaît à des gens euh, ce que je fais. Et puis je vous dis à bientôt